Monsieur Monsieur, c'est un timer pour apprendre à se brosser les dents. C'est un petit appareil qui est en kit et qui est utilisable dès 7 ans. Ma fille de 5 ans à l'époque détestait se brosser les dents. D'où l'idée de ce timer qui, à l'aide de petites LED, lui indiquait de façon ludique où se brosser les dents. Avec des rythmes aléatoires mais qui permettait de faire les 3 minutes. Et puis de cette boîte est arrivé d'autres projets, il a grandi c'est devenu un kit pour travailler avec elle. À créer sa propre boîte, à la personnaliser avec des logiciels à destination des enfants. Tout est en open source, c'est-à-dire qu'il est programmable avec une petite carte Arduino. Euh, tous les plans vont être disponibles, donc ça va permettre à tous ceux qui vont l'acheter de, de le modifier comme ils le souhaitent. Techniquement, Monsieur Monsieur est composé d'un Arduino Nano, d'un Shield, de 6 LED et de 2 servomoteurs. Nous travaillons dans un Fab Lab pour développer les prototypes de Monsieur-Monsieur et notamment, euh, nous développons des accessoires avec une imprimante 3D et vous pourrez faire de même. Si on se lance dans cet appel à financement, c'est pour poursuivre le développement de cet objet et également créer une communauté pour que le projet soit collaboratif et qu'on puisse le faire évoluer, le faire muter avec vous. En tout cas, on est vraiment curieux de voir ce que vous allez amener comme idée sur ce projet. Merci à tous les participants qui viennent avec nous créer le futur Monsieur-Monsieur.